Jordan, l'excitation est à son paroxysme, Mkolo Horror Show ouvre ses portes et le feu d'artifice commence d'une seconde à l'autre, le suspense est insoutenable. C'est terminé, un grand bravo à toutes les équipes Merci, merci aux visiteurs de vous être déplacés J'en perds mes c'est incroyable ce que nous venons de vivre Vous allez pouvoir rentrer dans le parc Les visiteurs sont autorisés, sont invités à se joindre Et à se précipiter dans le calme, bien sûr, devant les guichets Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous À M. Color Show, le parc d'attractions horrifiques pour Halloween Bonne nuit à toutes et à tous et c'est parti en direct les amis Le premier visiteur qui rentre dans le parc Les amis je suis très excité Et nous avons énormément de monde qui arrive les amis Ah là là là là Le parc d'attractions Planet Coaster Mcolo Horror Show ouvre ses portes Et aujourd'hui les amis nous allons un petit peu Regarder le comportement des gens Voir un petit peu ce qu'ils vont faire Ce qu'ils vont apprécier, ce qu'ils vont moins aimer Et attendez on a déjà perdu le premier visiteur Il est ici, il se promène, c'est le tout premier visiteur les amis s'appellent comment M.Kolo What Mais c'est moi <rire> Attendez, je découvre... En fait, je, je crois que je découvre Planet Coaster, les gars. C'est moi <rire> Je vous jure, c'est pas moi qui l'ai renommé. Je pense que c'est une fonctionnalité... Ah oui, y a pas des amis genre... Euh... Troy Funk, je connais pas. Je crois qu'il y a les amis Steam, hein. Si je dis pas de bêtises. Oh, regardez, c'est la colue Je ne sais pas si ça se dit, mais regardez tout ce monde. Oh, regardez tout ce monde qui arrive, évidemment. Les capacités du parc sont immenses, hein, avec pas mal d'employés, même si le parc est pas non plus si grand que ça. On va se régaler les amis. Déjà, j'espère que vous avez kiffé. Euh, D'une première part, le feu d'artifice, je me suis régalé. Et puis tout le montage qu'il y a eu autour. En tout cas, les spectateurs ont adoré. Euh, voilà, donc là maintenant, ça y est, ils ont pu rentrer euh, convenablement. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient là, mais c'était euh, barricadé. Et euh, voilà, euh, maintenant ils ont pu euh, franchir vraiment les portes euh, comme il fallait Alors ils sont tous là en train de se promener, c'est beau J'ai des employés évidemment qui euh, cherchent un petit peu euh, les endroits à aller ici et là Oh sensations, sensation, sensation. Ah, les manèges Les manèges qui, euh, qui se chauffent un petit peu Là, il n'y a encore personne Les employés qui cherchent leur, euh, leur, euh, leur endroit Donc tout est ouvert, hein. tout est ouvert Je ne sais pas si je vous avais montré ici ce petit coin euh, Ce petit coin arnaque, voilà les gens peuvent... Euh, euh, faire ces petites attractions, hein, les, les machines à pinces, comme on dit, finalement. Euh, et puis ça, c'est des trucs de voyants. C'est assez sympa. Et euh, ça va bien avec le thème, je trouve. Donc, euh, voilà, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. Les gens ne se précipitent pas trop. Écoutez, pour le moment, ça a l'air d'aller. Les boutiques, ça y est, les vendeurs sont en place. Ça se bouscule pas trop. Les gens prennent leur temps. Ils ont bien raison, puisqu'ils ont toute la nuit pour euh, profiter un petit peu du parc. Alors, je vois que ça commence à aller au Ghost Cemetery, le premier, euh, le premier coaster et puis là sur la droite ça va se diriger à mon avis sur le manoir hanté et ça c'est stylé on vérifie d'ailleurs manoir hanté ouais tout à fait ils vont aller sur le manoir hanté ça va être bien sympa ça va être blindé de monde les gars oh là c'est magnifique les gens ne font que de rejoindre le parc évidemment bon évidemment je les ai pas fait venir du parking les gars euh, on n'est pas là pour ça j'ai pas blindé le parking de voiture parce que à part perdre des FPS, franchement ça ne sert à rien soyons honnêtes. On est juste là pour, euh, pour kiffer. Regardez un petit peu les. Je vous montre un peu ce que j'ai fait en off comme vous pouvez le constater. J'ai ajouté plus d'éléments de détails Je suis assez content. Voilà des fleurs, de l'herbe. J'ai fait voilà des.. Des murets euh, en pierre custom. Petits sapins. Euh, vous voyez les, les, les murets en pierre voilà, qui permettent. Euh... Voilà, les gens peuvent passer par ici. Donc voilà, tout ça, c'est moi qui les ai placés euh, à la main. Je suis assez, euh, assez content. Ici une petite pharmacie. Des petits, euh, des petits euh, cailloux sur, euh, sur le techo Là c'est pareil hein, voilà J'ai un petit peu euh, Un petit peu habillé tout ça Tout simplement euh, Après pour le reste euh, Je me suis pas voilà j'ai Par manque de temps Et, et de, de, de motivation aussi Donc j'ai vraiment fait l'essentiel quoi Ok donc ça se dirige au Ghost Cemetery Regardez la queue Regardez la queue qui arrive au niveau du, du cimetière Voyons voir un petit peu ce qu'ils en pensent La file d'attente ne me dérange pas Tu m'étonnes tes premières Derrière ça dit quoi Alors satisfaction Pour le moment elle est pas encore euh... Chantel Michel euh, pas encore tout à fait heureux Le ticket d'entrée était raisonnable Le prix du tour de Ghost est aussi Super Je suis content si les gens kiffent Est-ce qu'il y en a qui vont faire la danse des sorcières Oui Les gens commencent à arriver à la danse des sorcières la Danse des sorcières coûte un bras Eh hey, Les effets de lumière ça coûte cher hein, quand même madame hein. Toi tu sais pas ce que c'est hein, Ça se voit hein alors les clown tueurs, ça y est, ça commence à faire un petit peu, un petit peu la queue. Qu'est-ce que ça dit par ici, clown dance Oui c'est pas le clown tueur, pardon, c'est le clown dance. Ah ils ont déjà faim. La vache ça coûte hyper cher. Ouais oh, oh, oh. c'est normal, c'est une première, première édition du M Horror Show. Les gens ont l'air très très chaud là pour le, le clown tueur ici là. Les gens ont l'air très très chaud ça dit quoi Clown tueur, j'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Eh ben écoute, amuse-toi, t'es pas chier. Je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau Ok ils sont tous passés devant les boutiques Oh un riche Je ne veux pas acheter de souvenirs pour l'instant Eh ben, tu feras ça plus tard Oh quel rabat joie, -joie. Est-ce que là Ah les flat rides si ça y est Ça rentre dans le flat ride par ici Ça rentre dans le flat ride Ça c'est une vue qui claque Tu m'étonnes Et pour le moment ici il n'y a personne Pour le moment ici il n'y a encore personne Ne vous inquiétez pas ils vont venir plus tard je pense Ils vont venir plus tard Ok, voyons voir un peu au niveau du manoir hanté là-haut Oh, la queue, la queue qui monte Oh, la queue déjà, oui, bien sûr Mais c'est déjà la queue Ils sont déjà partis Alors, selon certains visiteurs, danse des sorcières coûte trop cher Eh ben, ils n'ont qu'à pas y aller <rire> Tout simplement Euh, frêle Font leur possible pour éviter d'être malade Oh, bah écoute, tiens-toi bien parce que là Ce parc est super La file d'attente n'a pas l'air de piétiner Bah c'est normal, t'es tout devant, t'as de la chance pas de la chance. Je sais pas si je vous avais montré les. Du coup les, les lampadaires custom ici. Euh, que vous m'aviez dit donc euh, dans la dernière vidéo. Donc je les ai placés ici. Oh ils kiffent. Oh, ils ont trouvé ce shit dessus d'une Incroyable. Et la queue commence à se remplir à une vitesse hallucinante. What Ah oui j'avais pas anticipé ça comme ça. Euh, par là, ça commence à se remplir. Ils en disent quoi là Pas besoin de faire la queue. Très bien, file d'attente rapide. Bon, on va voir à la sortie du, du coaster. Oh, le bilan de fin de mois! Alors, faut savoir, les amis, regardez. Oh là là, 1000 balles. On a 1000 balles. Faut savoir que j'ai commencé à moins 5000 dollars. Hein, puisque du coup, c'est du bac à sable. J'étais endetté, j'étais à moins 5000 dollars. Donc là, on est sur une rentabilité plus plus. Parce que euh, <rire> clairement. Oh ah ouais, la rentabilité est incroyable. Au début, je voulais commencer à 0 dollars. Et euh, en fin de compte je suis resté à moins 5000 parce que je me suis dit on s'en fout Et en fin de compte Et eh ben comme quoi Des fois faut s'endetter C'est comme le GP Explorer avec Squeezie Faut s'endetter et puis après vous allez voir la, la moula arrive Alors la danse des sorcières c'est trop cher Mais les gens font la queue quand même hein. Et ça vaut le coup quand même hein. Ça vaut le coup ce coaster On a une petite queue ici pour le clown tueur est-ce qu'ils ont peur là de lui là Le clown dance, pardon La file d'attente c'est un vrai régal pour les yeux Clunden c'est bien trop cher pour ce que c'est Attends, attends, attends, tu vas monter là, regarde T'as l'air bien content quand même de monter hein. T'as l'air bien content, hein. la vue est exceptionnelle Pas question de faire la queue aussi longtemps pour Ghost Cemetery. C'est vrai que, regardez Oh là là là là Oh là là là là, la queue commence, oui La queue commence à être pas mal Ils en ont pensé quoi là l'équipe Alors, je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau J'ai vraiment apprécié Ghost Cemetery. Nice j'ai envie de m'amuser pas de faire les empêtes Donc ce qui revient souvent c'est par rapport aux, aux boutiques souvenirs hein. Insanity a l'air trop cool Insanity c'est lequel C'est celui-là Ok bah écoute fais-le parce que personne ne compte le faire Ah si y'en y en a un là Il y en a un qui rentre dans la queue Je n'arrive pas à croire que euh, la queue pour le clown tueur soit si longue Ah ouais elle est si longue que ça Oh merde Ah non y'a a personne regarde y'a personne. a personne oh, bah, Ça va regardez bien Oh mais c'est que ça commence à rentrer dis-moi Ça dit quoi par ici cet endroit est tout simplement génial, merci. C'est vraiment pas cher. Oh, entrez pas cher, entrez pas cher. File d'attente impressionnante. Bon, je crois que le clown tueur, ils sont ravis de la file d'attente. Alors, voyons voir une fois dans le coaster. Est-ce qu'on peut aller choper peut-être des euh, des cartes là, par exemple là Voilà, qu'est-ce qu'ils en disent, Est-ce qu'ils vont avoir peur là-dedans là Attends, j'ai vu la lumière. Ça leur fait peur ou pas pas question de faire la queue aussi longtemps. Bah, là vous êtes dans le manège, hein. Entrez pas cher, clown tueur raisonnable. Clown tueur est vraiment d'enfer. Là il va se chier dessus, là normalement. Là normalement ça fait peur. Ça fait peur. Derrière ça dit quoi Je m'amuse comme jamais. Ah ça fait du bien ça. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Tout a l'air de bien se passer par ici. Voyons voir. Du côté. Euh... Oh là là, mais ça n'en finit pas. pas. Est-ce qu'il y en a qui font demi-tour là est-ce qu'il y en a qui font demi-tour Ils font pas de demi-tour Ils sont très contents d'être venus Ils sont très contents d'être là Bon, ça sert à rien de faire plusieurs entrées visiblement puisque tout le monde s'en rend fou Oh là là là là, ça commence à être blindé Alors, personne euh, ne prend à manger pour le moment. Personne ne s'est assis. Très bien. Ah, il faut pas oublier que c'est décoratif en fait. Euh, voilà, petite parenthèse alors là par contre je pensais pas j'aurais peut-être dû faire plus grand parce que les gens se piétinent littéralement dessus. ça j'avoue c'est un petit peu exagéré. Plein d'énergie, je m'amuse comme jamais. Oh là là là, ça fait plaisir. Ceux qui reviennent du coaster là, ça dit quoi là, par exemple toi. Je ne m'éclate pas assez pour vouloir acheter quoi que ce soit. Donc ça c'est encore l'histoire de souvenirs. Quel parc magnifique. Euh, J'ai pas pu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Pas besoin de faire la queue, je ne suis pas d'humeur à me ruiner en cadeau, voilà c'est toujours, en fait c'est le seul défaut qui revient à chaque fois En fait personne, tout le monde s'en fout de la boutique souvenir, alors il faut voir sur le long terme, les gens vont peut-être acheter, attendez on va un petit peu accélérer le, la cadence, est-ce qu'il y en a qui vont aller voir la boutique ou pas que dalle oh non, que dalle voyons voir est-ce que là ils ont envie de en fait je pense que les gens ont juste envie de se barrer le plus vite possible de cet endroit parce que c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus rassurant forcément ça fait ultra flipper. Ah, c'est bien le but, hein. Ils ont pas envie d'acheter quoi que ce soit. Mais vous allez voir, à la fin de la soirée, je pense que les gens vont acheter. Oh, la queue de baiser. Oh, la queue de malade. C'est exactement ce à quoi j'attends. Regardez, il y a de la fumée et tout. La fumée, c'est exactement l'ambiance que je souhaitais, que je m'imaginais quand il y aurait du monde. Oh, c'est incroyable. Bon, eux, ils vont péter un câble, à mon avis. L'entrée pas chère. Ok, ils sont contents. Le ticket d'entrée raisonnable pas cher! C'est le seul truc négatif, c'est pour les cadeaux. Ah, c'est cool! Ah, la queue a l'air carrément trop longue. Ouais, mais tu vas t'éclater. Tu vas clairement t'éclater. Bon, c'est pas rentable, hein, j'avoue, mais. Euh... Mais c'est comme dans la vraie vie. Des fois, tu. Eh, hey, oh frérot, tu vas au Alligator, tu fais une queue pendant 2 heures pour un truc de merde qui dure 2 minutes. D'accord? Voilà. Euh, engager des vendeurs. Oh mince! Plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs, mais où ça? faudrait les dire ou c'est qu'il n'y a pas de vendeur Alors, vous trouvez ça cher ce truc vous faites tous la queue bande de débiles Hein Vous êtes des pigeons C'est grâce à vous que je suis riche. On a 2670 visiteurs, on a une belle cote, 16% satisfaction et on a 23 000 de bénéfices. Je n'ai jamais eu ça sur Emco Park, hein, souvenez-vous. Mon tout premier parc, je n'ai jamais eu ça. Hein. Au contraire, à chaque fois, je m'endettais de plus en plus. Là, on a des vendeurs. Ah, là, il en manque un. Attendez, on va recruter des vendeurs. On a, hey, on a de l'argent, hein. On a de l'argent Heureusement c'est des saisonniers hein. Il y a plein de saisonniers motivés Hop je t'en mets un là Hop je t'en mets un là T'inquiète pas Bon après les gens n'ont pas spécialement envie d'acheter quoi que ce soit pour le moment Donc bon Ah là aussi Ils sont tous en train de dormir Ok Vous en pensez quoi les gars de la qualité de la vidéo Dites moi en commentaire parce que regardez comment euh, j'ai un petit peu upgrade Je ne sais pas si vous le ressentez Ah lui il va au boulot Elle aussi J'ai un peu upgrade la qualité et euh, je suis plutôt content je suis plutôt content, j'espère que ça se ressent euh, Et là on a toujours des vendeurs je pense Non ils sont partis Je les mets et là normalement on devrait plus avoir aucun souci. Et ça Et ça c'est cool Venez acheter des, euh, des ballons là, c'est quoi c'est des ballons là je crois hein Non c'est des chapeaux C'est sympa des chapeaux, en plus j'ai exprès pris des chapeaux Qui font peur et pas des chapeaux genre chapeau de Noël ou quoi, non ils s'en foutent complètement Bon, allez on va faire des on-ride Pour entendre les gens crier Alors je vous propose euh, ah, voyons voir ici. Oh, nice, nice. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mec Attends. Non mais toi, j'ai envie de m'amuser. Ouais. Entretien régulier. Le oh, Il a eu peur. Il a eu peur. Pas question de faire la queue aussi longtemps. La file d'attente pour Counter Mais oh, il a eu peur. J'adore. Ils ont tous peur. Et la queue Ouais, c'est vrai que la queue commence à être. Eh, ça va, hein. elle est pas plus grande qu'avant. Hein. C'est relativement fluide. Hein. C'est relativement rapide. Oh, plus de toi, monsieur. <rire> ça va, ça se passe bien, Michel Ça a l'air de bien se passer. Euh, bah, venez, on va faire un petit on-ride euh, de celui-là. Là. On va faire un petit on-ride de celui-là avec euh, le nouveau wagon qui vient d'arriver. On va les voir rentrer là. Incroyable. Regardez comment il va se remplir vite. À une vitesse hallucinante, quoi. Ok c'est déjà fini, on va euh, rentrer dans le wagon Bien sûr, bien sûr, bien sûr Le numéro 2 On va prendre le siège Voilà, magnifique Regardez ils tremblent. Ils sont en train de trembler C'est incroyable C'est incroyable, je suis tellement heureux les gars tout, tout cet aboutissement On se régale Regardez ils sont en train de trembler Ah non mais en fait ils sont en train de se pisser dessus surtout C'est ça ce qui est bien dans les parcs horrifiques c'est qu'en vrai ils ont envie de faire pipi Parce qu'ils ont fait la queue depuis trop longtemps Oh putain regardez on voit toute la queue d'ici eh. J'avais jamais capté C'est incroyable Oh j'ai pensé à tout ouais. J'ai pensé à tout sans faire exprès Ouais, ouais levez l'air faites tout de pipi dessus Ah ils ont envie de pisser mais du coup c'est parce qu'ils tremblent de peur Et ça change vraiment tout hein, avec, euh, avec les gens dedans. Hein. Le fait qu'il y ait des visiteurs, ça change vraiment tout. Hein. Regardez la file d'attente pour le manoir hanté juste en dessous, juste à côté. C'est absolument légendaire. Salut Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et hop là. Et on passe en dessous des gens. Salut Un petit peu timide là. Un petit peu timide les levées de main, quand même. Hein. Incroyable Ah je suis content Ah là je suis content Franchement je suis content de voir ça J'ai l'impression d'avoir régalé des vrais gens Pour être très honnête avec vous Je suis refait Et regardez les gens qui s'amassent Eux ils disent quoi là ceux qui viennent d'en ressortir là J'ai envie de m'amuser pas de faire les emplettes Pareil Gîte de la sorcière a l'air génial Bah ben, un peu cher apparemment n'est-ce pas Ah je suis un peu encunier ouais Je ne suis pas d'humeur me ruiner en cadeau Ouais, ils ont vraiment problème avec les cadeaux Je pense qu'on va arrêter de relever ce fait euh, Niveau notification ça dit quoi par ici euh, bah, c'est les boutiques donc ça c'est fait Bilan de fin de mois je crois qu'on est plutôt pas mal Voilà ça n'a pas bougé euh, C'est vrai que les boutiques et services coûtent cher et nous rapportent pas beaucoup Mais c'est les, les attractions en fait euh, Pour le coup qui rapportent Et ça c'est plutôt pas mal oh, Regardez la queue Regardez moi cette petite queue Ça va elle est pas si longue que ça Sachant qu'il y a beaucoup de place quand même Hein euh, j'ai bien fait d'avoir mis ce prix. Hein. Je sais même plus à combien je l'ai mis, mais. Plein d'énergie. Et oui, c'est un entretien régulier, mon pote. Et oui, mon pote, on rigole pas. Ah Il y a un temps d'attente plutôt long pour le clown dance. Ah Le clown dance juste. Hey, eh oh, les gars, euh, commencez pas. Eh hey, frère, regarde la queue Ça va Franchement, il y a quand même bien pire On va faire après un POV là. On va faire un POV avec eux parce que c'est vachement fun. Oh il y a un voleur Hop là ça dégage Rentre à la maison Alors j'ai mis des agents de sécurité Il y en a que 3 je crois dans le parc Mais il y a aussi surtout beaucoup de caméras de surveillance Je vous le rappelle j'en ai mis pas mal un peu partout Donc vraiment ça fonctionne très très bien Il voilà, y en a vraiment un peu partout Et ça c'est cool Allez on va faire un petit POV là C'est trop stylé On va prendre une scène où, y un. où il y a quelqu'un Je sais pas où c'est qu'il y a quelqu'un Ah là c'est bon je suis dans, dans un corps de quelqu'un Oh ça va être génial là Oh ça va être génial Fermeture des barrières Et on se régale J'adore J'adore J'aurais pu mettre le son le plus fort finalement des de haut-parleurs Ah là là. Et c'est parti Ça flash dans tous les sens Désolé si ça vous donne la gerbe hein. C'est le principe Allez levez les mains là Vous êtes timide. Voilà. Ouais on continue J'adore J'adore C'est quand qu'il y a le feu là Ça va être là le feu non Ouais il y a le feu c'est Johnny Bon allez bref Excusez-moi pour la gerbe occasionnée Incroyable J'adore ce qui se passe messieurs dames J'adore ce qui se passe Les gens font la queue euh, bah, jusqu'au jusqu début voilà. Est-ce qu'il y en a qui se sont posés Qui ont pris à manger à boire Que dalle les gens ne se nourrissent pas Les gens ne se nourrissent pas Les gens ne vont pas aux toilettes non plus Ah eux ils vont où là Attendez ils vont se mettre sur un banc Ah non ils jettent à la poubelle quelque chose Très bien, très bien élevé Ah on a des gens qui sont posés là On a des gens qui sont posés ça c'est pas mal La danse des sorcières euh, On va pas faire un, un ride. ils en ont pensé quoi Looper doit vraiment déchirer La file d'attente était courte Mais ils sont tous contents hein, Franchement hein. on va regarder après de manière poussée Ah j'avais oublié ce, ce Ce flat ride là Ce qu'ils en pensent hein. Tout simplement génial c'est le plus beau jour de ma vie mais t'as bien raison mec T'as bien raison Est-ce que les gens font ces... Oh oui il y a de la queue là Mais c'est qu'il y a de la queue pour ce truc là là Mais là aussi un petit peu là ça commence à venir là Oh c'est un... Et what Par contre je pensais pas que ce truc de merde là Je pensais pas que les gens allaient autant le kiffer hein. Pareil il y a une caméra ici Et puis alors là c'est euh, que de la pépite Voyons voir un petit peu on ride Ce qui s'y présente ah, c'est des petits enfants. Ouais. Allez, on lève les morts Non, On les mains Et on a rien à foutre. D'ailleurs, petit easter egg, les amis. Regardez le petit easter egg. Je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur du gîte de la sorcière. regardez bien. Est-ce que vous reconnaissez, messieurs dames Est-ce que vous reconnaissez, messieurs dames, ce que je vous montre Et voilà, les abonnés fidèles. C'était un clin d'œil pour vous. Voilà, voilà. Toi-même, tu sais. Et bah, ben, c'est à l'intérieur du gîte de la sorcière. Voilà, tout simplement pour le petit clin d'œil. Par ici, qu'est-ce qui se passe Là, voyons voir. Hop. Est-ce que je peux sectionner Ça va, les gars Bah, ben, y'a personne. Hey, il est tout seul, le mec What Oh non, il est tout seul. Mais c'est trop nul. Ça devrait être interdit, ça. Ouais Oh, ils sont en train de kiffer leur life. Wow te cache pas les yeux, On lève les mains Incroyable. Incroyable. L'autre qui arrive, très bien. La belle petite queue, c'est sympa. C'est sympa, tout se passe au mieux par ici tout se passe au mieux par ici, tout se passe au mieux par là. Le manoir renté bien sûr. Alors est-ce qu'il y en a qui se posent là Non, tout le monde s'en fout. En fait, vous voyez, les gens ont peur. What Ça tomberait spectaculaire. Ils sont en train de courir. Et eh, vous cassez pas la gueule, hein Non mais vous cassez pas la gueule. Là, ils vont aller au, au clown dance là. Tu m'étonnes. C'est tellement stylé. Ils vont se casser la gueule. Je voulais voir se casser la figure moi. Ah, ça y est, ils se sont calmés. Mais les gens ont peur de rester là-haut. Vous avez vu Ah bah voilà, il suffisait d'avoir un contre-exemple. Ah, il a acheté une couronne. Merci aux clients fidèles. Parfait. Bon, ça dit quoi là-dedans Oh là là, attends. Là, il y en a qui vont râler. Hein. Là, mon pote, si on va chercher ici, ça va râler. Ah non, même pas. Le mec s'amuse. Ouais, oh, ils viennent de rentrer. Par contre, si tu prends ceux au milieu de la file d'attente, La file d'attente est un vrai régal. Mais non. Mais les gens sont heureux de faire la queue, mec. What Les gens sont heureux de faire la queue. J'ai jamais vu ça. Mais c'est. Non, c'est incroyable. Ah, la file de la tente n'avance pas. Voilà, il en fallait bien un même. Il en fallait bien un. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Venez en faire un raid. En plus, j'ai pris le POV de Jacqueline. C'est Jacqueline, elle. Jacqueline et, euh, et Pierrot. C'est Jacqueline et Pierrot. j'ai oublié à quoi il ressemble le manoir hanté il a l'air heureux Pierrot à côté vous avez vu j'ai rajouté quelques petites choses il y a des caméras éléments par, par là Bonjour la queue Oh Je me suis fait peur tout seul Ça me fait peur Oh les gars j'ai réussi à me faire peur Premier degré Eh hey, Pierrot t'as kiffé ou pas Mais non mais c'est une femme Oh mais c'est Jacqueline pardon Oh mais en plus regardez On voit le coaster juste là Non mais hey, j'ai pensé à tout sans y penser j'ai pensé à tout sans y penser Alors est-ce qu'elles ont kiffé les mémés là Parce que des mémés qui font euh, des trains fantômes C'est quand même euh... Là elle, elle va faire counter. Ah ouais elle a peur de rien elle hein. Attends les Pierrot là Combien de temps va falloir faire la queue ah, C'est bon c'est fini Bon la queue est vraiment bien décorée ça fait plaisir eh, Mais tout se passe vraiment bien Bon là vous avez vu j'ai pas fait d'effort hein, pour le coup euh... J'ai vraiment pas fait d'effort Est-ce euh, que Il oh, y a tout qui fonctionne mais c'est incroyable Est-ce que les mémés vont aller boire un coup Ou pas je pense pas puisqu'elles vont direct euh, au prochain coaster. Ah ah, elles vont se poser. Jacqueline c'est la première assise. Elle a besoin de s'asseoir et puis là ça va se commander euh, à boire de l'eau. Très très bien, très très bien. Boire de l'eau c'est important. Oh, ça c'est merci aux clients fidèles. Hein. Les passes prioritaires c'est pour les pigeons, mais il y en a pas de passes prioritaires. Rache pas frérot. Ah bah si, il y en a à l'accueil pour faire des guichets, mais c'est vrai que du coup ils sont pas utilisés. Allez buvez de l'eau, mais euh, n'oubliez pas d'ouvrir le bouchon. Oh putain eux aussi ils vont prendre à boire. Ah ouais eux ils prennent des vrais sodas eux. Eux c'est des vrais. Eux c'est des vrais. Ah c'est super sympa, je suis content. Ah là je me régale. Je pensais pas que j'allais autant kiffer euh, regarder des gens euh, sur mon propre parc. Tu vois quand t'as taffé sur le truc et que tu vois après comment ça fonctionne et que ça fonctionne surtout bien. Euh... Oh bah ah bah voilà on est repassé dans le négatif. <rire> on est repassé dans le négatif à cause des boutiques et services hein. Ah ça c'est pas cool hein. Ah oui, l'euphorie, bah oui, bah il oui, y a plus personne qui rentre aussi Tout le monde repart déjà Alors ils en ont pensé quoi La sécurité de ce parc est formidable, ils ont attrapé l'individu Qui m'a fait les poches et récupéré tout l'argent Qui m'avait volé Rien à redire sur la sécurité, pareil Bah c'est des victimes bolos, regardez Ce groupe c'est des victimes bolos. Oh, eux ils arrivent, incroyable J'espère qu'ils vont kiffer Oh, mesdemoiselles, jolie fesse. Ça dit quoi Je m'éclate Je m'éclate, tu viens à peine de rentrer Qu'est-ce que tu me racontes toi et Teubé Ah c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa Et là au moins il n'y a pas trop d'attente Je m'étonne de quoi Ils s'étonnent de quoi J'ai pas eu le temps de dire La queue trop longue pour le ponctueur. Mais ils adorent, le... en fait c'est un régal pour leurs yeux Et je suis content parce que c'est vraiment l'effet Escompté quoi C'est vraiment l'effet escompté, ah je suis content Et le clown d'ici J'adore Franchement dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je me régale, je sais même plus où vous donner de la tête en fait. Je sais plus où donner de la tête. Est-ce qu'il y en a qui font les machines à pince là Que dalle. Personne joue aux machines. Bande de nulos Vous savez pas ce qui est bien Un petit souvenir là Allez-y, venez, un petit souvenir. Ah putain. Oh Attends, il me paraît suspect. Venez, on essaye d'attraper les voleurs. Ah, il est allé aux toilettes lui. C'est pour ça il était en train de se secouer le sgeg. Eh, hey, mais c'est Kadmerad Mais qu'est-ce qu'il fait là, Kadmerad Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors les visiteurs euh, pensent que l'attraction machin trop longue Le clown dance toujours N'importe quoi frérot regarde comme c'est rapide C'est ultra rapide là Vous êtes des frustrés de la life J'ai jamais vu une queue aussi petite hein Est-ce qu'ils en disent autant eux Eux ils se régalent là Regarde. Le ticket est raisonnable ah il n'y a pas de distributeur de billets C'est peut-être pour ça que les gens vont pas aller acheter à manger et tout Je suis débile J'ai oublié de penser à ça Bon bah c'est pas grave Un petit défaut euh... Heureusement que sur nos autres parcs j'y pense J'ai l'impression que la queue pour Ghost n'en finit pas T'as bien raison Est-ce que là ils ont peur là du coin là Parce que ça fait peur ici Non Ça fait hyper longtemps mais t'inquiète Tu vas te régaler Alors Ouais bon elle a toujours des problèmes avec ses emplettes. J'aimerais trouver un endroit pour m'asseoir. T'inquiète il y a des bons partout frérot. On n'est pas serré comme des sardines. Bon j'aurais pas dit ça comme ça. Frêle. Ah c'est cool en tout cas ça se passe super bien. Donc là on est plutôt pas mal. Par contre on est vraiment sur du moins 10 000 dollars. Donc là on est quand même sur de nouveau du déficit. En fait je pense qu'il faut ouvrir le parc, évite vite le refermer dès qu'on a l'argent et on les vire tous. <rire> euh, bah c'est qu'il y a du monde là par ici. C'est qu'il y a du monde. Très bien Ah ça ressort des toilettes Ça ressort des toilettes Très bien Regardez comme ils ont peur J'adore Tu les vois sursauter Il se passe plein de choses Là il y a des bancs les gars Installez-vous Voilà faites comme chez vous À un moment donné je veux dire bah. Oh c'est trop mignon C'est le petit enfant Qui a dit à ses parents Moi je vais faire le tour de manège Et alors du coup Il est parti Voilà, oh monsieur Je Mûmecterai bien le gosier c'est-à-dire quoi, ça Je sais pas ce que ça veut dire. Sumecté. C'est-à-dire, genre, manger, c'est ça C'est super sympa, je suis content. Bon, un peu déçu que les gens... Ah Nice Yes Ils ont acheté leur masque Halloween Ah, ça fait plaisir C'était le dernier truc que je reprochais, c'était que les gens n'achètent pas. <rire> Et finalement si les gens consomment Voilà chapeau de sorcière Voilà ils ont compris comment ça fonctionne Ça y est ils commencent à récupérer à boire Regardez c'est bon Regardez moins 725 Les bénéfices vont remonter parce que les gens commencent à consommer Forcément les gens ils sont tous rentrés Ça nous a fait plein de thunes Mais ils se sont tous précipités sur les attractions Et donc après les bénéfices ont diminué Mais là maintenant ils vont tous consommer Et donc la consommation Voilà regardez la consommation On va arriver au point où il y aura plus assez de bancs De toute façon hein, à un moment donné vous allez voir Parce que les gens ils vont pas tous partir tout de suite ils profitent là des coasters, et après, forcément, ils vont un petit peu se régaler, ils vont se rincer la bouche, manger, consommer. Voilà, ils font que de consommer. Et ça fonctionne très bien, regardez la trappe touriste. Hop là, le petit piège. Hop là, ils y vont tous. Incroyable. Incroyable. Les gens montent même les escaliers exprès. Exprès. Exprès pour aller là. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, messieurs-dames. C'est incroyable. Un petit on-ride Ouais! Ça va, Sarah ouais ouais on va cool ça va! Ouais! Ouais! On voit rien du tout, mais c'est cool! Ça, c'est pas un truc qui me fait kiffer dans la vraie vie, hein, parce que ça n'a absolument aucun intérêt ce truc-là, si je puis me permettre. Hein. Autant ça, c'est cool. Euh. Ça, c'est sympa. Ok. Ah, venez, on fait un on -reign. Enfin, un on tu m'as compris. Ouais Let's go Les flashs stroboscopiques uh, Made in Encolo Enfin made by Encolo Ça flash. Uh. Insane Ouais Sans les mains Incroyable Je passe du bon temps Ah là j'adore J'adore ce qui se passe J'adore ce qui se passe oh, Regardez ça consomme Ça consomme Ça consomme ça consomme sec Ça consomme sale Ça fait de la moula Ça fait de la moula et regardez Et hop là des chapeaux crâne Let's go Bien sûr la petite carte postale qui fait plaisir toujours Ah, oh, C'est de la régalade C'est de la régalade Juste ce côté là est un peu délaissé je trouve Bien dommage hein. Ce côté est délaissé Bon, Au moins la queue ici fonctionne très très bien Bon bah les gars Qu'en pensez vous Dites moi en commentaire moi franchement je me régale. Je vais vous laisser avec des petites cinématiques bien calientées Et franchement je compte sur vous pour m'exploser la barre de like. Profitez bien d'Halloween, franchement les gars, c'est une fois par an. Et c'est sympa. <rire> voilà, donc profitez d'Halloween. Faites attention tout de même, évidemment, si vous sortez, etc. Voilà, faites pas non plus de, de débilité, vous mettez pas en danger pour rien. Et euh, voilà, moi je vous fais plein de bisous. Profitez bien, vive Halloween. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Bon dimanche, soir. <rire> Ciao tout le monde